Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour du top ladder, je sais que vous kiffez ladder, vous adorez ça, 240 en ladder, 240ème, il joue du mineur roquette, c'est un des decks qui a été créé entre autres pour contrer le deck zappy, nous sommes avec Matt pour tout lui expliquer, bienvenue à toi Matt. Euh, merci. Euh, en gros ouais c'est un deck qu'il faut vraiment cycler. Faut, de, faut réussir à out-cycle l'adversaire pour que les sapeurs passent ouais. À bien réussir à défendre tout C'est très dur de gagner des ballons par exemple des Ballons cycle, ballons gel Ouais. La tour à bombe là maintenant qui est bien rentrée dans la méta aussi très compliqué à défendre Donc tu nous as partagé trois replays et après on partira sur un petit peu de live Donc là tu vas pouvoir tout nous expliquer On va connaître le deck mineur roquette aussi bien que toi après Allez, moi j'aime bien commencer par euh, Par mettre la cache goblin mais là bon je l'ai pas en main Ouais. Donc je vais cycler avec juste les bats Ok Ouais, donc tu défends direct avec euh, la Valkyrie à gauche, c'est bien joué. Donc en face c'est du ballon, ballon sorcière... Ouais, ok. Ah, il spam, hein <rire> ouais. c'est <Caroleus, il> <rire> Car un gros joueur aussi, hein, il me semble. Ouais. C'est un joueur euh, CRL, hein, il... non Ah, je sais pas. Euh, il me semble c'est un joueur CRL Asia, Carolus Donc là, j'hésite pas à requête la sorcière aussi, parce que requête très fort que la Et, sorcière. Exactement, tout à fait, t'as raison. Et ça met énormément de dégâts, faut vraiment après, pas hésiter. Là après quand il va mettre son ballon, je t'avouerai que j'ai bien stressé Et là il a mis la Ouais parce qu'il a vu que t'as utilisé sorcière donc il va partir en ballon c'est ça Ouais Et lui il a mis la boule de neige et là je vois la tour à bombe j'étais un peu dégoûté. Ah et puis elle défend plus le mineur, c'est galère Là il part en ballon du coup Euh je crois ouais Bah en tout cas ce sera vraiment bon timing pour lui Tu devras mettre une tour à bombe, ah non ok le pas tout de suite Le cas chiant pardon, pas une tour à bombe mais tu devras mettre ta cache gobeline et les battes dessus Ouais mais je crois que... Ouais justement je la mets un cran à gauche juste avant qu'il fasse son push. Ah non il a pas vu le ballon là. Ok donc Étonnant. il juste ce mineur. Et il se émote aussi. motifs. pas ma roquette. Accessoirement. Ouais, tu... Là tu vas re-roquette Ouais tu re-roquettes ouais, quand même. Ouais mais je... peut-être que c'était une erreur parce qu'au final il y avait peu de chance ouais. que je prenne et en droite. plus tu boule de neige là. Ouais, ouais. Ouais, là c'est pour l'objet à défendre à fond. Je mm. vois qu'il y a mon gobelin à gauche qui part. Donc c'est là où il, ba... ah non, il ballon, pas en plan C, il part en full def. Donc là au final j'ai bien fait de forcer, parce que ça l'oblige obligé de défendre des deux côtés. Ouais, et puis au final lui-même lui il est assez passif en fo... enfin il défend, ouais. il envoie des petits mineurs, mais il a pas pris trop de risques non plus. Là il a boule de neige. Ouais, bah, ça marche bien là, ça. La mineur hein. qui gratte bien. Ah énormément, énormément de dégâts été mis par le mineur. Donc là tu pars en cache Goblin, ok, donc tu retempo. Je savais toujours pas qu'il avait ballon, donc je la remets à gauche. Alors qu'il aurait sûrement fallu la mettre à droite. Hum. Mm. C'est vrai. Là, et là tu mets sorcière en plus, ça c'était peut-être une erreur, hein. t'as pas ouais. de roquette ici, on est d'accord. Sauf qu'il y a le mineur qui tank. Ouais, ouais, ouais. donc tu as re -boule de neige ouais. ouais. Et au final, avec la boule de neige, j'arrive à sortir le ballon en plus de la... Soit moi crois, quand c'est que... comme ouais, ça, ouais, voilà. je pas lancer la sorcière avant qu'il mette le ballon, mais je sais pas si c'est une erreur ou si c'est comme ça qu'il faut le jouer. Ouais, moi c'est parce que je savais pas encore qu'il avait le ballon. Mmh, d'accord, okay. Donc là je me mets bien parce que ma sorcière elle va pouvoir partir à gauche tout en défendant le mineur Ouais ouais c'est très bien joué, ça te permet Mais de Mais sa tour bombe à encore de la vie Et pareil ta Valkyrie elle a mis des bons dégâts ici un hein, de rien. Ouais Donc là tu es avec la cage Goblin, c'est entre voilà. contre sorcier. À partir de là tu dis que comment tu vas passer, comment tu vas faire connecter tes sapeurs, Enfin, c'est quoi ton plan de jeu bah, je vais essayer de doute cycle ses... sa tour à bombe D'accord ok Ou alors d'essayer justement de faire des petits push comme ça Pour me dire il va pas vouloir mettre sa tour à bombe Parce que ça coûte, parce que les sapeurs c'est vraiment pas cher donc là oh voilà, j'essaie de commencer à outcycle, mais il Ah, il est cycle vite quand même, hein! <rire> il cycle sacrément ouais. vite! Et puis je vois qu'il me gratte bien, moi, à gauche. Ouais, ouais, ouais. Donc là, tu remets la sorcière. Ouais, effectivement, il t'a mis beaucoup de dégâts hein, sur ta tour. Hein. Là, là, je vais essayer de préserver ma sorcière, il me semble. Ouais, voilà. Ouais, c'est très très bien joué, hein, c'est parfait. Et là, je crois que. Ah non! Si ah, va il n'a pas la tour avant, bon, mais là, il galère, hein! Il est obligé de mettre le fuit, tu. Oh, les scrupilles! Ah voilà. oh, ça là, joue à rien! Eh ouais, ouais, ouais, et oui, là derrière tu 4. peux lui remettre la pression, roquette pour finir Oh mon dieu c'est tellement bien joué et oh, Il si tout mettre en défense là-bas, il pouvait plus rien faire derrière Énorme. quand c'est comme ça tu coupes les emotes Non moi, Non, <rire> tu l'aisses emotes, tu l'aisses emotes, tu fais pas, vas-y Et moi j'émote trop en plus C'est vrai que tes à fond aussi, d'accord, ok Ok très bien. Le, le deuxième replay, t'es contre quelqu'un que vous connaissez très <rire> probablement hein, dans la communauté française de Clash Royale. On l'appelle euh, plutôt Ruru dans le milieu, hein, Rouskoff de, euh, de. Ou Mitroglou hein, effectivement parce que euh, Ruru est connu également pour ses contre-performances, autant que pour ses performances. <rire> On est parti sur le petit replay contre Ruskov. Alors ici, donc euh, il joue, il joue <rire> un deck euh, proche du tien. Hein. Ouais, très proche. Donc là je vois que c'est lui, j'ai mote un peu Ouais normal il je, faut jouer. Je savais pas s'il allait vouloir jouer ou pas Il est aussi, oh, oh. Ok, donc là tu vas Valkyrie, super oh, Enfin, ouais ouais, ok Moi je préfère les matchs qui se jouent quand même Non je, Moi aussi je, Surtout quand t'es pas le dernier jour de la saison Moi aussi ouais. je préfère Alors, du coup le Cercia Ouais, Et là je, il roquette pas, ah si il roquette Si rocket. roquette, ouais il a raison C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, hein, c'est qu'il faut roquette sur ce genre de play Oh là, les rocker. gobelins Oh il faut prendre notre le tarif les gobelins Oh il a la tour à bombe de justesse Ouf Là la tour à bombe, je ne m'attendais pas, j'étais tout content, je voyais que j'allais faire un gros peur ah Ouais ouais bah ouais je m'attendais pas. et effectivement il avait de justesse l'élexir pour Donc là ouais, tu il va un calmer. Lit, euh, lit dans tu vas partir en cache goblin probablement Ou alors euh, Ouais Ouais ok En fait il y a deux options, soit tu la poses, soit tu la gardes pour euh, gérer les sapeurs Ouais mais il a pas encore mis les sapeurs ouais, Et puis je sais qu'il qui jouait aussi le... un genre royal avec le mineur Ouais, ok, donc tu savais pas exactement si c'était le GR ou ouais. euh, les sapeurs. Ça marche. Donc là, il met pas mal de dégâts. Je pré mal. Donc pour l'instant, début de partie compliqué, hein, pourtant. Ouais, très compliqué. Là, tu vois, je stressais sorcière. parce que je suis pas un habitué du, du ladder. Là, je savais qu'il allait faire ça. Donc de ouais. pu push direct derrière. Ouais, très très bien joué. Et là, en plus, il a... vous savez qu'il a la tour à bombe, il vient seulement de la récupérer. T'as pu mettre énormément de dégâts. Okay. Et là, quand je vois qu'il qu déclenche la tour, je me dis que c'est fini. Ah ouais? Ouais parce que ça fait trop mal aux mineurs d'avoir les deux tours, c'est trop dur de gratter derrière. Ouais et puis là t'as 3 délixirs d'avance mais on arrive dans le x2 et en plus ouais. t'as pas de quoi le punir, t'as pas d'attaque t'as de play, as que des plays défensifs là. Ouais, voilà. Hmm. Il va repartir sur un mineur. Ouais ok, il fait du grattage. C'est facile celui le Kirik qui est encore un petit peu raté malheureusement. Donc là qu'est-ce que tu vas faire Du coup c'est quoi ton plan de jeu C'est pareil, tu dis euh, Tu vas reconnecter des sapeurs ou ça tu sais avec la tour à bombe euh, ouais, je crois que je vais faire ça, là il a mis les sapeurs des deux côtés et je trouve pas que c'était hyper hyper bien joué Ouais ouais Parce qu'au final les deux n'auront aucune, enfin, vont pas être utiles quoi mmh, bien sûr Alors ok, donc là tu vas mettre là, la... Là je savais qu'il le mettrait derrière, enfin je savais parce que j'avais trop de troupes devant Ah c'est bien joué cette pêche à gauche, du coup ça lui renforçait à trois bombes Tu vas pouvoir connecter un peu avec ton mineur, qui okay, défend bien la batterie hein. cependant elle est bien pénible Ah oh, la tienne elle a connecté un coup ici, un petit coup de et il commence à, à cycler je... les roquettes Ok. Ouais. Et moi j'avais pas envie de, de cycler roquette roquettes tout de suite, j'avais envie d'abord de rentrer un peu de dégâts. Parce ouais. que je voyais qu'il me manquait encore 3 roquettes. Et en plus, oh, ai c'est avec une ça. tornade. Ça, ça coûtait assez cher mine de rien, tu vas pouvoir lui mettre ouais. quelques dégâts ici. <rire> ah ouais, t'es super agressif, hein. okay, tu repars en mineur. La Valkyrie qui a va potentiellement réussi à remettre un coup, non c'est moi bon, aussi sa Valkyrie défensive. Là je l'ai bien, hein. il avait plus d'élixir derrière ça. Ouais, du coup tu peux repartir en sorcière, C'est ça. il peut pas te punir là-dessus. Tu peux valider. Faire... Oh je l'ai joué un coup... une demi-seconde trop tôt. Ouais, mais tu vois, sa roquette, elle, elle sert faire pas grand-chose. Hein. Elle était pas magnifique, sa roquette. Bah, surtout qu'elle a pas eu mon ma Valkyrie. Exactement. Donc là, il y a la bon qui est quasiment tombée. Cette fois-ci, tu vas pouvoir le boot cycle si tu veux. Tu peux mettre une cage goblin à droite. Tu peux repartir je en crois... mineur. Je crois que c'est ce que je veux faire. Clairement, il y a, il y a largement ah non, moyen non, de boot cycle. là, là. là je vois ah, que la deux roquettes. Donc je vais juste def. Ah, oui, oui, bah t'as raison. <rire> c'est vrai Parce que c'est un meilleur Je savais avait plus les. Tout à fait. Tout à fait. Il avait pas encore les sapeurs Ouais et là donc euh, il, tornade, euh, il tornade pour tes battes hein, Ce qui est également bien joué mais là tu, là, tu peux remettre les sapeurs pression. Il va forcément remettre une 3 bombes mais du coup ça lui coûte 2 délixirs de plus Et toi ton but c'est vraiment juste de récupérer la roquette ici Donc bah tu mets ça et t'as gagné voilà. Et lui à 200 HP il peut pas mettre la roquette C'est ça exactement Mais, euh, mais toi tu vas voilà. aller plus vite Waouh Et c'était bien tendu celle là elle était pas mal hein, elle était très chouette cette partie hein. Effectivement, je pense qu'il a, a perdu un petit peu euh, un peu il a fait un petit peu des euh, quelques petites erreurs que a pu bien punir ouais. et euh, tu as pu gagner au jeu de euh, grattage rocket C'est vrai que dans ces match là, ça joue beaucoup à ça aussi hein, au rocket ouais. cycle. Et là la dernière, c'est contre euh, un deck méga chevalier. Ouais, en fait, c'est si lui il l'utilise qu'en contre push, c'est vraiment compliqué avec le poison de réussir à passer. Alors Donc, justement, co comment tu gères ces match up là Comment tu l'abordes bah ben en fait, quand il met le méga chevalier, j'essaye de mettre la sorcière un peu au fond Ouais Et après avec la Valkyrie, je sais que ça va bien défendre quoi. Sorcière plus Valkyrie, ça défend le méga chevalier Et après, s'il des... joue bien, il peut réussir à me faire très mal avec le, le poison Ouais, ok, genre. Alors j'ai vu qu'il y avait un placement de Cache Goblin qui permet de se prendre qu'un seul euh, sapeur sur les deux Mais euh, bon, je sais pas si ça sert à quelque chose d'avoir encore des HP sur la Cache Goblin Bah ben, non, bon, moi je préfère la... Parce qu'en plus L'autre s'il n'est pas défendu la tour elle peut le. Enfin elle, elle le défend pas assez justement. Donc je trouve que ça fait mal juste pour garder la moitié de la vie de la. Non non tu, tu te prends pas de connexion de sapeur, ah, tu prends. D'accord. Tu... Il meurt mais euh, je. Euh... Ah bah je connais pas alors. Alors du coup Moi, il met un, un sens électrique, ouais tu l'élixir d'avance. Ouais t'as raison, c'est un très très bon play. Par contre là il y a un méga chevalier et ça va être très dur à voilà. défendre. Tu es obligé de mettre Valkyrie. Et en fait, ce qui est très dur à défendre, c'est méga chevalier oh, plus oh, euh... là, là. Ouf. Méga chevalier plus bat, je vais beaucoup pas ouais. défendre si j'ai pas la boule de neige Il était obligé d'avoir la boule de neige clairement, sinon c'est euh, juste rip hein. Ouais Là au final c'est vrai que acquis, ta... il fait une bonne value défensive euh, T'as claqué un... Euh... Bah tu gagnes 3 délixir si on veut avec ça Par contre euh, ouais du coup là ça lui donne une bûche Mais tu claques 2 ouais. aussi donc t'es pas trop mal Ah les bats elles sont embêtantes hein. Ouais t'es obligé de mettre les tiennes. Là au final je prends pas de dégâts mais ma, ma sortie a pris beaucoup beaucoup de dégâts Ouais et là il va sûrement... Alors soit... Quoique, non méga chevalier c'est peut-être un peu cher, non il va sûrement le faire, mais... Euh, euh, je, je crois pas, oui, Alors, avec trop. Euh, ouais, ok. je pense qu'il a bien fait. Mais quand comme ça, tu défends juste avec la cache goblin, non Euh, là, je... Non, la cache goblin, je, en fait, je voulais absolument la garder pour les... Ouais, d'accord. Mais du mais coup, non, la Valkyrie, tu la gardes pas spécialement pour le méga chevalier Ou bah, pour la sorcière J'aurais dû, parce que je crois que derrière, je prends, je prends pas mal de dégâts. Parce que moi, j'aurais pas utilisé Valkyrie ici, effectivement. Je l'aurais mmh. pour... exprès, hein. Dans ce matchup. Ok donc là ton mineur va être bien gratté, ça c'est pas mal, par contre c'est effectivement c'est ce moment là qui est plus compliqué, sans la Valkyrie en défense, c'est réussir à tempo ce truc là. Là il y y'a Valkyrie qui va revenir. Ouais, ouf, heureusement. Par contre comme tu le disais, hein, les bats qui sont embêtantes aussi. Ouais. Ça Là je vais repartir, je pense, en mineur sapeur euh, parce qu'il a pas le méga chevalier. Ouais, ok, c'est euh, ça tu profites de ça. Oh c'est tellement bien, je vais regarder à connecter ici les deux. Oh plus mon mineur qui tue son wow. électro... enfin qui tue presque son électro. Ah, ouais, c'était incroyable cette phase de jeu. Là, par contre, tu peux remettre une cache goblin. Ouais, super. Et en plus, du coup, tu le gobelin filon. Elle fait un gros travail. Il y en a qu'à goblin dans ton deck. Hein. Ouais, ouais, j'aime beaucoup cette carte. Là, je prendre un coup délectro sorcier gratuit un peu. Et là, je savais qu'il fallait un coup de mineur. Et puis ouais, je exactement. Après, tu peux cycler les, les roquettes. Allez, un coup de mineur et c'est monté à part de roquettes. Là, il faut là, essayer de défendre. Tu vas quand même te faire connecter. Tu vas comme ah non. <rire> <rire> ah oui. Non, ça s'est joué à, à rien là. Oh, euh, il, la il le goblin, sait en face dans le En explosant la, la cage goblin, mais ça pleut. ils explose aussi la tour. Donc. Oui oui. Ah oh, c'était euh, tellement pas loin de perdre. Ah oh, c'était chaud patate. C'était chaud bouillant, énorme, bah très très bien joué à toi, du coup j'ai hâte de voir ça en live Donc tu vas quitter le vocal le temps qu'on on va spec du coup t'es parti en live ouais. Et après tu reviens en voc pour faire un petit débrief, ça te va Ok Allez c'est bon, il vient de trouver une partie, donc on se retrouve avec notre ami Matt Donc Matt, pour rappel il est sur du 250 en live, on l'adore à l'heure actuelle, il joue le deck les mineurs En face on est parti sur une tombstone en premier play, donc une pierre tombale premier play Molos cache ok Molos et pierre tombale comment est-ce qu'il va pouvoir punir ça ok donc là il met le, le, le roi pas content le, le roi vraiment en colère le roi mm, il, est, il, est, il est énervé donc c'est probablement qu'il a pas de contreplay là dessus c'est très rare également de voir du Molos dans la méta actuelle c'est pas vraiment un truc auquel on peut spécialement s'attendre le balon qui est envoyé directement est-ce qu'il en fait une roquette là dessus je ne sais pas ouais ok il décide quand même de roquette le truc c'est que là non c'est bon la sincère va pouvoir re oh le zap qui était tellement bien joué en face qui force à boule de neige énorme sable de la part de l'adversaire Parce qu'ici normalement la sorcière elle se retournait Elle mettait une patate au ballon et le ballon on n'en parlait plus hein, C'était l'histoire ancienne de ballon Ensuite elle se faisait des roquets et là du coup elle a pas pu Il est en retard en élixir. Alors l'adversaire pourra pas vraiment punir parce qu'il a pas encore récupéré son ballon normalement Donc il va devoir remettre une pierre tombale et après repartir en molosse Il a pas récupéré son molosse pardon Mais toujours est-il Toujours est-il qu'on a un petit retard en elixir et qu'on n'a pas pu vraiment punir, et qu'en plus on a pris des dégâts chez nous, donc un gros début de partie, et c'est vraiment le sap qui a fait la différence de la part l'adversaire. Donc Moulos qui est envoyé en fond de map, on pose notre cache goblin tranquillement. Sorcier sorcière fond de map. Alors, comment on va gérer le prochain push C'est possible qu'il remette un ballon. Ok Cette fois si le ballon est mis à gauche. Hein, histoire d'éviter justement de se reprendre une roquette dessus. Il va quand même euh, décider de roquette euh, et de la pousse vers la gauche. Hein, pour que la tour le finisse, c'est très très bien joué. Matt, il a un niveau de jeu très propre. Hein, évidemment, donc ici, il va le tomber. Les petites battes les qui vont se faire zapper, c'est quasiment sûr. Et on va reprendre énormément de dégâts. Oh Mais il est chaud ce match-up Mais il est grave chaud Mais il est super tendu ce match-up, fuck Oh là là ah ouais, on en est là. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez, les amis Que pensez-vous de ce match-up Du coup, Molas qui est renvoyé à gauche, on va essayer de remettre de la pression. On a les sapeurs, mais les sapeurs, évidemment, la pierre tombale permet également de pas trop mal les tempos. À droite, il va y avoir un gros push. Il faut le retempo avec la cage goblin. Il faut potentiellement voilà, remettre les bats, mais elles vont se faire zapper. Quoique, encore, elles ont fait un gros travail ici. Le zap qui est peut-être un peu tard... Le ballon, le ballon, encore une fois, et voilà, neige qui a permis de tempo. Par contre, il y a encore beaucoup d'unités, il faut reposer. Ah, il peut-être posé un peu haute hein sa sorcière. Non, ça va, ça va, tempo. Oh, encore que, un coup de million il s'est tombé. Ah, il a pu la tour. Ah, oh, là, là. Oh, C'est tellement tendu mais tellement chaud, Barbare et MG qui sont renvoyés à gauche, qu'est-ce qu'on a comme option pour gérer ça On est obligé de remettre une roquette, roquette qui va permettre de bien gérer tout ça, on repart à gauche avec euh, à faire on est obligé. Mais euh, normalement, il y a la pierre tombale, voilà on a mis une boule de feu en face et, et la victoire vers l adversaire mais sur un match-up qui est effectivement très très dur. Hein. Même les barbares, c'est pas une carte qui est facile à gérer. Et là, on, on sent que Matt, il n'est pas content. Matt, il il est un petit peu énervé, là. Un petit peu en mode, euh, gros chagrin, j'en ai marre, et tout. On comprend, on comprend. Et on va le retrouver tout de suite pour une autre partie en live. Ok, on est reparti, il a trouvé une petite partie, mineur qui a envoyé cash, donc mineur très très présent dans le méta à l'heure actuelle, c'est pareil, c'est probablement la carte numéro 1 à monter, la première carte légendaire à monter, si vous voulez désirer monter dans le jeu. Les pattes qui sont utilisées sur la Valkyrie, la Valkyrie qui va attendre pour renvoyer directement les sapeurs derrière, oh les sapeurs, oh, on est obligé de mettre un sapin, sinon les sapeurs, ils allaient éclater à la sorcière et on aurait pris un début de partie de grand malade, ici pour Ronaldo. Donc les fléchettes qui vont les gérer la sorcière, on met directement les chauves-souris, les petites chauves-souris autour tranquillement, qui vont permettre de gérer ça, et on renvoie instantanément un mineur, le mineur qui va aller bien gratter la tour ici. Donc en face, on est sur euh, une version... une version, une version, une version qui est soit sapeur... Très probablement un sapeur en fait. Voilà, une version sapeur. Alors là, là, la sorcière qui va permettre de bien défendre, ouais, c'est bien ça, avec le pêcheur également. Peut-être également un méga chevalier, c'est possible, c'est largement possible. Ah non, c'est P.K. Ok, donc là par contre la Pekka, elle va pas servir à défendre et les sapeurs ils vont connecter et là on est sur une énorme phase de jeu. Les sapeurs qui ont connecté, ça fait tellement mal regardez se squelettes aussi la sorcière. Et Pekka, elle galère tellement à gérer ça. Vous vous étonnez pas hein. si vous n'avez pas de P.K. dans la méta actuelle, c'est pas pour rien, c'est justement pour ce genre de trucs. Il a trois DX en avance ici. Notre ami Matt. Donc Matt il a reposé la cache gobeline il a mis. Énormément de dégâts en face Il repose les battes instantanément Qui vont se faire zap Là par contre il faut quand même gérer le ballon On envoie une roquette Ce qui ne suffira pas Il faut à tout prix Que la, la tour tape le ballon Et qu'il qu ait une autre solution Il va remettre une boule -neige, Mais c'est pareil C'est pas suffisant Il faut que l'aggro de la fléchette Oh non Vous vous rendez compte Ça joue à rien Ici Ici, si seulement la tour, la tour, elle tapait le ballon, c'était réglé Mais non, mais pas du tout, mais pas du tout Elle y de faire autrement Non, non, mais attendez, hey, moi, je suis une tour euh, responsable, je tape le mineur, c'est celui qui me fait le plus peur, le ballon, là, au-dessus de moi, je m'en fiche ah, ok, bon, c'est pas perdu, il va aller gratter encore un peu la tour de gauche au mineur, désormais, le combat va se passer à droite c'est vraiment à droite où il va falloir faire gaffe. En face, il n'y a pas de gros sorts, donc il n'y a pas de poison, il n'y a pas de truc comme ça pour gérer la sorcière, etc. Là, hein. il va roquette, il faut roquette à tout prix et prendre la, la, la, la Valkyrie. Très bien joué, voilà, c'est ça, le ballon tombe. Là, on est sur une défense très safe. La Valkyrie qui est dans son meilleur rôle Valkyrie, très présente également dans la méta actuelle. Le mineur qui est renvoyé, et là, voilà, on va pouvoir remettre des bons dégâts à gauche. Hein. Le sapeur qui va les connecter sur la tour, qui va prendre les battes. Petite boule de neige un peu forcée qui servira pas à grand-chose ici. faut pas oublier qu'il faut les finir à gauche, hein. parce que sinon on est obligé de mettre une roquette, ça peut coûter cher de mettre une roquette à gauche. Sur les bâtiments. Cash qui est réutilisé pour les tempo On a notre roquette et on nous offre la value. On nous offre la roquette. Merci. Merci JLJ de faire ça. C'est vraiment très très sympa de ta part. Donc là on va pouvoir repartir en sorcière fond de map. On s'en fiche clairement. Valkyrie elle ira pas nous chercher la sorcière. Zap non plus. Zap il s'en fiche et de toute façon il est obligé de zap pour euh, le reste des yeux cartes. Et là par contre il repose un push à peur. Ça ne suffira pas non plus. Petite boule de sur les battes. Clairement en tout cas ces sorcières en fond de map elles sont safe Là il est obligé de remettre une Valkyrie haute Mais lui il va pouvoir repartir déjà euh, notre ami Matt sur une nouvelle sorcière en fond de map Par contre il va falloir faire gaffe. Enfin, il va falloir faire une belle roquette au moment où l'adversaire enverra un ballon S'il envoie un ballon on va voir, s'il se forcer sur un ballon. Pour l'instant on va juste en peau. On peut remettre une cache Goblin, on peut remettre des trucs comme ça, voilà la cache Goblin qui est utilisée. On va remettre une Valkyrie sûrement euh, derrière P.K. Voilà parfait, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Très très bien joué de la part de Matt. On remet une boule de neige pour aller gratter un peu la tour pour surtout tomber les bats. Et là on va retenter peut-être un sapeur à gauche dans le pocket. C'est en tout cas le play que j'aurais fait et voilà c'est exactement ce qu'il décide de faire. Un sapeur qui connecte, d'énormes dégâts qui ont été mis avec le minard. Pour l'instant il est dans son meilleur niveau de jeu hein. ici, mini Matt. Sarcier qui a opposé fond de map. Franchement, il est bien, hein. je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du niveau de maths, euh, du deck, etc, et de la partie, les sapeurs qui sont à gauche qui vont les connecter, et là, il y a rien à faire, c'est la victoire, mais la victoire facile, mais ce jeu, mais ce jeu, c'est de l'eau, c'est du beurre, c'est beaucoup trop facile, qu'est-ce que c'est que le top ladder, le top ladder, c'est de l'eau, maths, extrêmement bien joué, et on se retrouve tout de suite sur une nouvelle partie en live. Et on est reparti pour un dernier match Donc ici, dernier match qu'on va se faire en live Ou One-Hive Hunter Très intéressé de voir justement qu Qu'est-ce euh, qu que ce match va donner Donc les bats qui ont été envoyés en fond de map De la part des deux joueurs, les chauves-souris qui sont une des cartes Les plus jouées de la méta à l'heure actuelle également Donc le mineur qui va être intercepté directement Par la sorcière, mais la sorcière elle va quand même prendre des bombes des... Ah il 4 quand même Ah ouais plus sapeur à gauche. Honnêtement, je pense que le mineur, il aurait dû l'envoyer de l'autre côté du côté droit, ce qui aurait forcé une réponse sur les squelettes à le mineur. Et envoyer les sapeurs à gauche, aurait été beaucoup plus compliqué ici pour Matt à défendre. Du coup, il a pu simplement ignorer les, euh, les petits squelettes à droite, donc il s'en fiche, il s'en fiche, Matt. Et du coup, c'est un très très bon début de partie. Je vous laisse dire bonjour à Never hein, qui vient de s'y réveiller. Le gros bébé, il est en train de vous regarder, genre, oui, Never ah c'est moi Alors du coup à droite on envoie un mineur les bats Qui ne suffiront pas qui est défendu par les bats en face Mais on met quand même des bons dégâts du coup avec le mineur ici Et pareil on est sur un très bon début de partie de la part de Matt. On est sur un deck miroir ou quasiment miroir du moins en face Pour l'instant Ah non ok fournaise qui va être tampo par la cage goblin, c'est parfait. Regardez ça, la cage goblin qui tempo très bien le premier tick de la fournaise en tout cas. Après il y aura le petit gobelin filon qui va dire eh moi je vais aller chercher fournaise par contre non non non non, non, non tant que pas les deux esprits Roquette instante sur la sorcière, il vous l'a dit, hein, si la sorcière ou appuie en fond de map, vous mettez n'hésitez pas à mettre une petite roquette, soit vous perdez un délixir, soit vous en perdez zéro, mais dans tous les cas, vous faites une... Oh, par contre, faire gaffe, à hein, la Valkyrie, de fond de map, c'est pas suffisant, il est obligé de mettre une boule de neige, hein, justement, les battes qui ont été mises un peu tard, un peu tardivement au-dessus, et sinon il serait fait connecter par les sapeurs, il aurait pris très très cher, mais du coup, il a un énorme retard en élixir, regardez ça. Heureusement qu'on va arriver en x2, hein, parce que sinon, ça aurait été vraiment la paix et Là, du coup, c'est correct. Il a 8 de retard en elix, mais on est en x2, donc au final, il va se prendre un poison, mais c'est pas la fin du monde. Sinon, ça aurait été vraiment galère, hein, parce que 8 de retard en x1, euh, c'est juste euh, la, fin, la fin du game. Hein. Le endgame, Fournaise qui est remise en face, mais hein, juste un petit peu tardivement, du coup, elle se prend quand même un coup de sapeur. Donc au final, c'est plus ou moins un trade équivalent hein, pour deux d'Elixir. Euh, la Fournaise perd la moitié de sa vie. Valkyrie qui va aller gérer directement les sapeurs, par contre, à droite. Oh, C'est tellement chaud, on va se refaire connecter par les esprits de feu Fournaise qui, euh, qui l'embête bien, hein. Fournes qui fait une grosse value en face Il va les regretter simplement mineur. mineur, Donc ici il va pouvoir mettre des bons dégâts de mineurs Par contre il faut juste faire gaffe, Un hein. ce positionnement là C'est que si l'adversaire décide de boule de neige et, et ben le roi il se fait activer hein. Donc il faut quand même faire gaffe à ça, poison qui remise, est remis instantanément pour gérer la sorcière C'est bien joué également de la part de l'adversaire hein. C'est vraiment des values comme ça qu'il faut faire, niveau poison et Matt est un tout petit peu derrière Mais là il va pouvoir renvoyer un mineur à droite Il a recyclé son mineur de nouveau Et faut pas oublier qu'il joue Rocket hein. Donc Rocket ça va un petit peu plus vite que Poison euh, pour faire un finish Très bonne Fournaise en ce moment Qui va gérer parfaitement les sapeurs Fournaise qui est également un très bon bâtiment hein, Pour euh, contrer justement tous ces decks sapeurs Ah, ça va être tellement chaud Bats qui sont en mission de map, faut vraiment faire gaffe à pas donner de value poison Mais en même temps il va quand même falloir défendre hein, les pêches en face Ok le poisson qui utilise à droite ça c'est pas plus mal hein, parce qu'on va perdre notre sorcière On va se prendre quelques coups de Valkyrie mais au moins on se prendra pas de poison à gauche Ce qui est déjà vraiment pas mal Les sapeurs qui sont renvoyés, il faut réussir à les défendre On a, Ouf. Il y a plus que 340 HP hein, chez nous mine de rien Ah oh, c'est perdu Waouh Waouh la value de la fournaise Impressionnant Très très bien joué ici de la part de One Eye Venter. Et nous revoilà avec Matt. Donc, Matt, Matt que peux-tu nous dire sur ces trois parties euh, bah, La première, si le Molos, je crois c'était. Ouais, la première c'était contre Molos, exactement. Si le mec joue bien comme il l'a fait, c'est-à-dire qu'il met le, le ballon loin. Ouais. Bah, j'ai beaucoup de mal, en plus j'ai fait deux 3 misclics avec ma boule de neige, il me semble. Ouais, tout à fait. Ou... Ouais. C'était un peu. Ouais, et puis euh, le match-up avait l'air très compliqué, mais moi je le connais pas bien, mais il m'avait l'air vraiment dur ce match-up. Ouais, il est compliqué, mais bah, surtout, ouais. Bah, il est compliqué parce que la pierre tombale coûte pas cher et contre très bien les sapeurs. Ouais, d'accord. Il jouait bien. Mais bon, Donc Après, ensuite, le deuxième. Le deuxième ouais, match-up, ouais. Au début, je le sens très bien. Ouais. Et puis, à un moment, il a son ballon qui me détruit la tour avec un HP. Parce oh. que ma roquette, elle prend pas le... Exactement, le... c'est ça. Et, euh, et ouais, ta tour, elle prend pas le focus euh, du ballon, ouais, tout à fait. Ouais, voilà. Et euh, alors, j'étais très bien dans la game. Donc ensuite, je laisse la... Sa tour, là-bas, elle a 400 HP pendant longtemps. Ouais. Je ne sais pas trop quand la finir. Moi, je gratte à droite pendant ce temps. J'ai déjà pas mal d'avance. Et à un moment, il met une sorcière cadeau à gauche, donc je peux rocket pour finir la tour et avoir sa sorcière. Ouais. Et après, j'arrive à gratter avec des mineurs et ça dans un coin. Pour pouvoir finir la roquette. Voilà. Ouais, je trouvais que le match-up était, euh, était vraiment bon pour toi parce qu'il n'avait pas de poison, il n'avait pas de moyen de gérer ta ouais. la sorcière. PK, elle ne faisait pas beaucoup de value non plus. Et au ouais. final, passer son ballon, c'était dur pour lui parce que tu avais roquette, euh, tu avais la, la, la boule de neige, la cache gobine, Et c'est vrai que euh, je sentais que. Enfin, moi, je te sentais bien dans ce match-up en tout cas. Ouais, je ne devais pas perdre là. Et ensuite le dernier match du ma coup T'étais opposé contre euh, justement Du mineur euh, sorcière euh, sapeur Avec la fournaise, qu qu'est-ce ouais. qu que tu penses du match-up Déjà bah en fait la fournaise elle est vraiment trop forte je trouve Contre les sapeurs Ouais très très forte. Parce que les deux, les deux esprits de feu détruisent les sapeurs Exactement, ouais, c'est ça Et euh, donc c'est quasiment impossible de la toucher et puis elle coûte pas assez cher pour que je puisse la roquette Et, euh, et lui il arrive à très bien jouer sur la droite Moi je me... Je pense que ma cage Goblin, j'aurais dû la placer en fait sur la Valky Ouais. Avec de fin. Et j'étais un peu perdu. Moi, moi je m'attendais pas à ce qu'ils te mettent aussi cher que ça non plus à droite. Hein. Moi non plus. En fait, je regarde et je défends et je vois ma tour qui a 300 d'un coup. Ouais. Avec son mineur dessus full vie. Je comprends pas trop. Tu mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais j'avais des HP sur enfin, ma tour, voilà. mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai pas, pas trop compris comment il m'a tout enlevé d'un coup. Ouais. Voilà. Il a bien joué. Il m'a surpris d'un coup avec son pull sur la droite. Mais tu penses qu'il avait quand même un match-up parce qu'il joue Fournaise, non ah ouais moi je pense qu'il a match up. Ouais ouais Parce que clairement si vous avez vu hein, si vous mettez la fournaise un petit peu avant elle a le temps de faire ses esprits bim ouais. y a plus de sapeur et en plus vous avez une fournaise à 4X sur le terrain qui met de la pression en permanence qui pose problème et c'est pareil t'as pas de très bonne option pour gérer la fournaise Non Et bon en tout cas sur la fournaise c'est compliqué parce qu'il y a les deux tours qui vont taper et plus les esprits de feu et ouais carrément en tout cas c'était très intéressant hein, je trouvais euh, c'était euh, des, des belles parties et euh, ça permet de voir un petit peu aussi euh, bah, d'autres decks un peu de notre méta par exemple Molos, c'est vrai que je m'attendais vraiment pas à voir du Molos. ben ouais moi j'aurais bien aimé pas en voir <rire> trop bien aimé qu'il soit pas là ouais bah, euh, c'est vrai qu'il a, a beaucoup de match-up compliqué mais contre toi au final euh, on a pu voir hein, chercher le ballon etc c'était dur et puis il le jouait vraiment bien je trouvais son Molos. ouais ouais, ouais. Il Y a golem aussi très compliqué, et voilà. Ouais, et golem tu galères oh. aussi, ouais c'est normal, hein, ouais. c'est normal. Bon, en tout cas, merci, euh, merci beaucoup à toi hein, pour euh, ton partage, pour ton gameplay externe du top ladder. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je laisse le petit mot de la fin à Matt. Bah, merci à toi de m'avoir invité, j'espère que vous avez bien aimé le gameplay, même avec les petites erreurs, et merci à Nexiva. <rire> un plaisir, donc euh, n'hésitez pas à dire hein, si vous voulez voir de nouveau du euh, gameplay de Matt euh, en ladder. Cette saison, je sais pas si tu vas continuer à pêcher un petit peu de ladder de ton côté Tu, tu as oh, quoi ouais. comme objectif Je reviens bien finir top 200. Waouh, ça c'est du bel objectif. C'est très très chaud hein, de finir en top 200 de ladder. Ouais. Et euh, tu penses que tu vas continuer à pêcher avec ce deck là euh, Ouais, je pense, pas bah, cette saison, avant, avant tous les nerfs, euh, ouais. J'aime bien, je l'ai bien pris en main, même s'il a pas mal de counters de plus en plus. C'est quoi les match-ups que tu, as, tu aimes beaucoup sur ces decks euh, les géants, j'aime beaucoup parce que c'est assez skill de pouvoir les défendre. Bon, ouais. Des fois je perds, je perds assez souvent, mais j'aime beaucoup. Euh... J'aime bien en fait les decks rapides, parce que j'arrive plutôt bien à les défendre, sauf quand il y a la fournaise. Ouais, d'accord. Les decks, les decks cochons, il bon, y en a presque plus, mais ça passe. Lockbait, j'aime pas. Enfin, c'est assez fort. Et voilà. Ok, ça marche, super. Bah c'est très clair en tout cas. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve très vite.